Salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de leurs cette vidéo. Ça, si vous c'est adorateur ou adoratrice ou c'est meneur de culte, donc m'a dis que vous avez une bonne adresse là. D'abord qui t'aime présenter moi c'est adorateur d'Orville mort Chanel ça, qui ça nous fait sur Chanel ça. Sur Chanel ça nous là pour nous accompagner ou et pour nous apprendre ensemble sur ce qui concerne adoration et louange. Donc, si vous pouvez vous abonner avec Chanel, je vous invite à faire ça parce que nous pouvons gagner des vidéos que nous pouvons partager avec vous pour nous présenter des conseils. Nous avons présenté des conseils à adorateurs, adoratrices, à, adoratrice, à meneurs de cultes. Donc, il est extrêmement important pour vous abonner avec Chanel pour être toujours au courant de toutes nouvelles vidéos que nous allons partager sur Chanel. Donc, invitez un frère, invitez un soeur, invitez un amis à rejoindre nous sous Chanel ça, Donc, pour que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble sur ce qui concernait adoration avec louange. Donc, sous Chanel là, c'est ça que nous faisons nous, nous faisons enseignement, nous partageons musique, etc. Donc, tout ça qui a un rapport avec adoration, avec la vie Chrétienne. Donc, si vous êtes un serviteur de Dieu, si vous êtes un chrétien de manière générale, donc, il est très important pour rejoindre nous ce channel. Donc, nous Donc, très prochainement, nous allons commencer par partager des vidéos de conseils à adorateurs et adoratrices. Bon Dieu béni vous. Moi, c'est adorateur Bertin dorville mort À très bientôt.